Les amis, grande nouvelle, elle est arrivée, Android 11 sur le Galaxy. Aujourd'hui, toutes les nouveautés Android 11. À quoi peut-on s'attendre Là, c'est de la balle, les amis. Elle est là, elle est là, elle est là, les amis, je l'attendais. Alors... Midi suisse. Téléphone. Volet des notifications. Alors pour installer One UI 3... Pas de volet des notifications. On va donc se rendre dans le volet des notifications, tout en haut à droite sur paramètres. Ouvrir les paramètres boutons. Ouvrir les paramètres boutons. Paramètres. On s'empresse de les ouvrir. Tout en bas, on a. 28 mises à jour du logiciel, et télécharger les mises à jour. La mise à jour. Mise à jour du logiciel Android 11. Mise à jour du logiciel. Une fois qu'on a ouvert ça. On voit le sur le téléchargement. premier. Téléchargement et installation end de la dernière vérification. 10 décembre 2020. Le téléchargement via les réseaux mobiles peut entraîner des frais supplémentaires. Si possible, télécharger via un réseau Wi-Fi. OK, on valide. Mise à jour du logiciel. Voilà les amis, je vous mets l'écran Android 11 One UI 3 est arrivé. Le top du top. Mise à niveau vers One UI 3, Android 11. One UI 3 est conçu pour vous. Nouveautés, découvrez ce que cette mise à jour inclut. Nouveautés, découvrez ce que cette mise à jour inclut. C'est parti. Mise à niveau vers One UI 3, Android 11. One UI 3 est conçu pour vous. Android 11. Voilà donc les amis, Android 11 est en train de s'installer, cette mise à jour tant attendue, avec des nouveautés vraiment ultra sympathiques, ça va être plusieurs vidéos en perspective sur Android 11, avec toutes ces nouveautés, c'est vraiment génial, Android 11, avec son nouveau lecteur Tollback, complètement repensé, ça va être le top. Pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus, la refonte complète de notre identité visuelle a amélioré les endroits que vous visitez le plus, tels que l'écran d'accueil et le volet des raccourcis, afin de limiter les distractions, de mettre les informations importantes en évidence et de rendre votre expérience plus cohérente. Les améliorations des performances permettront une exécution plus rapide des applications, tout en limitant l'utilisation de la batterie. De plus, One UI 3 vous donne le contrôle grâce à de nouvelles mesures de protection de la vie privée, aux autorisations uniques et à l'amélioration des bien... Voilà donc Android 11 est de sortie sur les Galaxy S20. Donc, empressez-vous de faire la mise à jour si vous aviez envie d'avoir Android 11 sur votre S20. S20 classique, S20 Max et S20 Ultra. Alors, pour les prochaines mises à jour Android 11, les S10, les Fold 1, etc., ça sera pour 2021. Donc, aujourd'hui... Il n'y a que la gamme des S20 qui hérite d'Android 11 et One UI 3. Quoi peut-on s'attendre sur cette version par rapport à l'accessibilité Tout de suite, on remarque quand on démarre le téléphone. Analyse du visage en cours. Analyse du visage en cours. Je vais mettre mon visage. 17h30 d'accueil One UI. On arrive donc sur notre écran d'accueil One UI 3. On va tout de suite s'intéresser au lecteur d'écran. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'accessibilité sous Android 11? On va donc aller dans les paramètres d'accessibilité et on va demander ça à Bixby d'y aller pour nous. Clavier. Ouvrir paramètres d'accessibilité. Accessibilité. Il y a quand même du lourd. Côté Android 11 et il y a quand même des choses qui ont fait leur apparition et des choses qui ont disparu. Ce que je regrette, c'est la disparition de Voice Assistant. Le lecteur d'écran de Samsung fait place maintenant à Tollback. Un Tollback complètement remanié, un Tollback où dans cette vidéo, je vais vous faire écouter l'intégralité du tutoriel. C'est parti 3, 4, amélioration de la visibilité 3 TalkBack. On rentre dans Talkback. TalkBack. TalkBack. est maintenant le lecteur d'écran par défaut sous Android 11. Et ceci pour tous les smartphones tournant sous Android 11. Même Samsung s'y est mis. Même Samsung a dégagé son Voice Assistant. Je trouve ça bien dommage puisque le Voice Assistant était quand même plutôt pas trop mal en termes d'accessibilité. Il se... Calquer un peu plus sur VoiceOver. Je vais bien sûr vous faire des retours au fur et à mesure sur cette expérience. On continue. Back. Donc, Tollback, bien sûr, il n'est pas activé ici. On va l'activer. C'est parti. Autoriser Tollback à contrôler entièrement téléphone. Autoriser Tollback à contrôler entièrement téléphone. Le contrôle total est approprié pour les applications qui répondent à vos besoins en matière d'accessibilité, mais pas pour la plupart des applications. Il inclut les autorisations suivantes. Alors, attention, puisque Android 11 est calqué sous iOS, il y a maintenant énormément de demandes d'autorisation. Il y a pas mal de sécurité qui ont été mises sous Android 11. Google se protège de plus en plus. Voilà pourquoi vous allez avoir souvent des fenêtres qui vont vous demander... Voulez-vous autoriser telle ou telle chose à exécuter Affichage et contrôle de l'écran. Pour lire tout le contenu à l'écran et afficher du contenu par dessus d'autres applications, affichage et exécution d'action. suivre vos interactions avec des applications ou des capteurs matériels et pour interagir avec les applications en votre nom. Refuser bouton. Autoriser bouton. Alors ici, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est le commentary Scream Reader. J'avais fait deux vidéos à ce sujet. C'est un autre lecteur d'écran que l'on peut installer qui n'est pas sur le Play Store. Je vous avais fait ces deux vidéos. N'hésitez pas à aller voir Commentary Scream Reader sur la chaîne Vision et tech J'avais d'ailleurs mis un, vidéo, un lien de téléchargement dans la description de la première vidéo que j'avais faite. Allez, on autorise le tollback à parler. Ok, maintenant on va désactiver le Scream Reader. C'est parti. Alors, je vais dans les services installés de son, assistant à votre téléphone, drive-back, actuellement, jishuo activé, 5 sur 14. Jishuo, jishuo. c'est le screen, c'est le, le commentary. Jishuo, activé, bouton, désactive, annulé, bouton. Et je désactive. Désactiver bouton. C'est parti, on a terminé avec le Service installé, jishuo, désactivé, 5 sur 14, dans la liste, 14 éléments. Alors, quand on a vu l'habitude la gestuelle de voice assistant, on a maintenant l'obligation de réapprendre une, une gestuelle, la gestuelle de Tollback. Alors, ça prend un peu la tête. Pour certaines personnes, ça peut être assez compliqué. Mais, il faut s'y mettre. Alors, pour revenir sur les pages précédentes, on fait haut, bas, gauche. Accessibilité. Service installé. 14 services. 11 sur 15. Dans la liste. 15 éléments. On va donc à propos de l'accessibilité, nous contacter. 14. Tollback. 3 sur 15. On, on ouvre donc Tallback. Alors, il n'y a, a pas que Tallback qui va être une nouveauté dans l'accessibilité d'Android, mais je vais vous faire plusieurs vidéos à ce sujet, puisque il y en a un peu pour tout le monde, pour les personnes à mobilité réduite, les malvoyants, les malentendants, etc. Donc petit à petit. Il va y avoir des vidéos sur l'accessibilité Android 11 les amis. Donc on continue à lire Feedback activer bouton. Raccourci TalkBack, maintenir les touches de volume haut et bas appuyées. 2 sur 5 dans la liste, 5 éléments. Donc on peut dédier le raccourci volume haut volume bas qui est déjà normalement installé au préalable pour lancer le TalkBack. Activer raccourci TalkBack bouton. On l'active. Paramètres 3 sur 5. On a donc les paramètres de TalkBack et dessous Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité Tollback fournit des commentaires audio vous permettant d'utiliser votre appareil sans regarder l'écran. TalkBack, JGO, JGO, désactivé, bouton. Alors, vous entendez que ça lit un peu rapidement. Alors, ils ont un peu calqué la gestuelle à plusieurs doigts maintenant sur Tollback. Si je veux ralentir le débit, si je veux ralentir un peu le débit, avec le Voice Assistant, on était sur une gestuelle trois doigts que l'on glissait de la gauche à la droite ou de la droite à la gauche. Ici, ce qu'on va faire caractère mot, paragraphe commande cadence caractère cadence On a donc cadence. Maintenant, vu qu'on est haut sur la cadence, pour la baisser, on va faire glisser un doigt du haut vers le bas. Cadence à 75 cadence à 70 cadence à 65 cadence à 60 cadence à 55 cadence à 50 On va rester à 50 pour les personnes qui ont pas trop l'habitude des synthèses vocales. Caractère on va lire donc ce qui se passe pour le TalkBack, c'est parti. Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité TalkBack fournit des commentaires audio vous permettant d'utiliser votre appareil sans regarder l'écran. TalkBack s'adresse aux personnes qui ont des difficultés à voir leur écran au quotidien comme dans certaines situations spécifiques. Comment utiliser TalkBack balayé vers la droite ou vers la gauche pour passer d'un élément à un autre, Appuyez deux fois sur un élément pour l'activer. Faites glisser deux doigts sur l'écran pour faire défiler la page. Comment désactiver TalkBack Touche de volume, appuyez sur les deux touches de volume pendant 3 secondes. Paramètres appuyé sur le contacteur utilisé Tollback. La bordure deviendra verte. Appuyez deux fois sur le contacteur dans le message de confirmation. Appuyez sur arrêter. Appuyez ensuite deux fois sur arrêter. 4 sur 5. Voilà, comme vous venez d'entendre, Tollback, comme vous connaissez pour beaucoup de gens, mais pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas l'accessibilité d'Android, Tollback est un lecteur d'écran pour les personnes en situation d'handicap visuel ou pour les seniors ayant des difficultés à lire sur leur smartphone allons voir maintenant dans les paramètres tollback Paramètres 3 sur 5 paramètre tollback alors tollback a été complètement refondu les amis il n'y a plus de tollback de l'époque aujourd'hui il y a de la gestuelle à 2 à 3 et à 4 doigts tollback peut être modifié tollback peut faire pas mal de nouvelles de nouvelles choses et ah, Ils ont tenté donc de faire ressembler Tollback à Voice 600 et d'aller scalquer à VoiceOver. Si vous avez compris ça, ça veut dire qu'ils tentent de rattraper iOS. iOS a quand même une bonne longueur d'avance à ce sujet-là. Alors, on écoute les différents menus de Tollback. C'est parti Paramètres Tollback. Nouvelle fonctionnalité de Tollback 1 sur 25 dans la liste 25 éléments comme on vient d'entendre, les nouvelles fonctionnalités de Tollback. Est-ce qu'on peut le valider Tutoriel Tolback. Oui. Naviguer vers le lorsqu'elle est active. Alors, deux doigts posés avec Tollback, maintenant ça le fait taire, mais c'est ce que ça faisait déjà avant. Alors, attention, je vais vous faire dans cette vidéo écouter que ce tutoriel, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos accessibilité Android 11, puisque ce tutoriel concerne différentes choses assez intéressantes sur Tollback, et je vous ferai écouter la suite de l'accessibilité Android on dans des prochaines vidéos pour éviter de faire des vidéos trop longues. C'est parti, on écoute ce tutoriel. Tutoriel TalkBack. Bienvenue dans la nouvelle version de TalkBack. Partie 1 sur 4. Découvrez de nouveaux gestes plus faciles à effectuer, des menus simplifiés, des commandes vocales et plus encore. Dans les écrans suivants, nous allons vous présenter les principales nouveautés et mises à jour. Cela prendra environ 5 minutes. Vous pouvez retrouver ces informations à tout moment dans les paramètres TalkBack. Suivant, bouton. Donc, lorsque je veux avancer dans les différents champs, dans les différentes icônes, lorsque je veux avancer en général, je fais à la voice over un glisser gauche-droite pour avancer dans les différentes applications. Quitter, bouton, suivant, bouton. Nouveau geste. Attention, on part sur le tutoriel. Nouveau geste, les amis. De nouveaux gestes, ont est parti 2 sur 4. On est sur la partie 2 sur 4. De nouveau gestes ont été ajoutés pour une utilisation plus simple et plus rapide de TalkBack. Vous pouvez les essayer sur cet écran. Pour suspendre ou lancer la lecture de contenu multimédia dans une application vidéo ou musicale, appuyez deux fois avec deux doigts. Essayez dès maintenant. Donc deux doigts, double tap avec deux doigts lancera la musique, lancera une photo, lancera le décrochage et le raccrochage comme on le fait sous VoiceOver sous iOS avec un iPhone. Lecture du contenu multimédia suspendu ou en cours En général, cela met en pause ou lance la vidéo ou le titre musical actuel Balayez l'écran vers la droite pour continuer Dans d'autres applications, ce geste peut déclencher des actions différentes Telles que répondre ou mettre fin à un appel téléphonique Il est possible que ce geste ne fonctionne pas dans certaines applications Pour interrompre la synthèse vocale TalkBack, appuyez sur l'écran avec deux doigts Pour copier le texte, appuyez deux fois sur l'écran avec trois doigts donc, un, jeu, un geste double tape avec trois doigts pour copier le texte que l'on vient d'entendre. Ça ne vous, vous fait pas rappeler quelque chose, des amis Il n'y a pas de l'iOS là-dessous Pour coller le texte, appuyez trois fois sur l'écran avec trois doigts. Et là, on va coller avec trois doigts. Deux fois et trois doigts, on copie. Trois fois et trois doigts, on colle. Pour couper le texte, appuyez deux fois et maintenez la pression avec trois doigts. Pour activer ou désactiver le mode de sélection de texte, appuyez deux fois et maintenez la pression avec deux doigts. Suivant, bouton. On continue. Navigation et menu de lecture. Navigation et menu de lecture. Partie 3 sur 4. Allez, on arrive bientôt à la fin. On continue la lecture. Navigation, titre. Auparavant, pour naviguer, vous deviez... Balayer l'écran vers le bas pour modifier le mode de déplacement du curseur, caractère par caractère, mot par mot, ligne par ligne, etc. Balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour lire du texte avec ce mode. Balayez à nouveau l'écran vers le haut pour revenir au mode par défaut, puis vers la gauche ou vers la droite pour naviguer normalement entre les éléments. Désormais, vous pouvez Balayez l'écran vers la droite avec trois doigts pour modifier le mode de déplacement du curseur, caractère par caractère, mot par mot, ligne par ligne, etc. Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour lire avec ce mode. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour naviguer normalement entre les éléments. Vous n'aurez pas à balayer l'écran vers la gauche avec trois doigts pour revenir au mode par défaut. Essayez dès maintenant. Balayez l'écran vers la droite avec trois doigts. Alors, balayez l'écran vers la droite avec trois doigts. Tutoriel Talkback. Menu de lecture, titre. Pour modifier rapidement les commandes de lecture, balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite avec trois doigts. Vous pouvez également balayer l'écran vers le haut ou vers le bas avec trois doigts. Le menu de lecture est alors utilisé. Essayez de faire ce geste plusieurs fois pour découvrir les options. Allez, je vais glisser trois doigts du haut vers le bas. Paragraphe, commande, lien, cadence, caractère, mot, paragraphe. J'ai fait le tour. Et je vais glisser trois doigts horizontalement. Commande, lien, cadence, caractère, mot. On a le même menu, c'est plutôt classe. Vous pouvez personnaliser le contenu du menu de lecture dans les paramètres Toolback. Suivant, bouton, plus de nouvelles fonctionnalités. Naviguer vers le haut, bouton, tutoriel Toolback. Plus de nouvelles fonctionnalités. Partie 4 sur 4. On termine avec cette partie les amis. Les menus contextuels, général et local, qui vous permettent de trouver plus facilement les paramètres et les commandes, sont désormais réunis dans un seul et même menu Toldback. Vous pouvez ouvrir ce menu en appuyant avec trois doigts. Essayez dès maintenant. Les gestes que vous utilisez déjà servent désormais à accéder au nouveau menu centralisé. Balayez l'écran vers le haut ou vers le bas, puis vers la droite. Alors, je pose trois doigts. Menu Toldback. Lire à partir de l'élément suivant, dans la liste. Donc, j'ai posé trois doigts rapidement sur mon écran. Voilà ce qui arrive. Un menu contextuel qui englobe différentes options. Coquillez le lire à partir de l'élément suivant. Coquillez le dernier énoncé dans le presse-papier. Recherche depuis l'écran. Masquer l'écran. Paramètres Toolback. Paramètres de la synthèse vocale. Annuler. Bouton. Hors de la liste. Tutoriel Tool. Retour. Bouton. Quitter. Bouton. Voilà donc on a fait le tour du tutoriel du tout nouveau Toolback sous Android 11. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités. Dites-moi si vous allez les utiliser. S'il vous tarde d'avoir Android 11 sur votre téléphone, ça m'intéresse énormément. Quitter le tutoriel. Vous pourrez y revenir à tout moment dans les paramètres TalkBack. Pour suivre le tutoriel, quitter, Bouton. Paramètres oui. TalkBack. Nouvelle fonctionnalité de TalkBack Audio, titre, 2 sur 25. Paramètres de la synthèse vocale, 3 sur alors, on fait le tour rapidement de l'intégralité du menu de Tollback. Du paramètre de la synthèse vocale, 3 sur 25. Vous pouvez donc utiliser différents moteurs de synthèse vocale, acapella, MSV, vocaliseur, d'autres moteurs, celui de Google, celui de Samsung, etc. Énoncer les mots de passe. Les mots de passe ne sont énoncés que lors de l'utilisation d'écouteurs. Désactiver, bouton 5 sur 25. Retour, retour audio, Activé, bouton 6 sur 25. Alors, le retour audio, c'est les petits cliquetis que l'on entend, que je vais désactiver tout de suite. Désactiver. Volume du retour audio. 50% du volume système. Désactiver. 7 sur 25. Diminution du volume. Diminuer le volume sonore des autres applications lors de la synthèse vocale. Désactiver. Bouton. 8. Vibration. Désactiver. Bouton. Commande. Titre. 10 sur 25. Personnaliser les gestes. 11 sur 25. On peut maintenant personnaliser les gestes. On rentre à l'intérieur personnaliser les gestes naviguer personnaliser les gestes réinitialiser les paramètres des gestes 1 sur 55 un doigt titre 2 sur 55 on peut faire avec un doigt balayer l'écran vers le haut paramètres précédent de l'élément du menu de lecture 3 sur 55 balayer l'écran vers le bas paramètres suivants de l'élément du menu de lecture balayer l'écran vers la gauche élément précédent 5 balayer l'écran vers la droite élément suivant va-et-vient avec un doigt titre 7 sur 55 bien, avec un doigt, on peut avoir par exemple le titre d'une fenêtre. Balayer vers le haut, puis le bas, élément précédent du menu de lecture, 8 sur 55. Balayer vers le bas, puis le haut, élément suivant du menu de lecture, 9. Balayer vers la gauche, puis la droite, faire défiler vers l'arrière, 10 sur 55. Balayer vers la droite, puis la gauche, faire défiler vers l'avant, 11 sur 55. Geste à angle droit, titre, 12 sur 55. Nous avons donc les fameux gestes à angle droit que tout le monde connaît. Tout utilisateur de Tollback balayer vers le haut, puis la gauche, accueil 13 sur 55. Balayer vers le haut, puis la droite, ouvrir le menu Tollback 14 sur 55. Balayer vers le bas, puis la gauche, retour 15 sur 55. Balayer vers le bas, puis la droite, ouvrir le menu Tollback 16 sur 55. Balayer vers la gauche, puis le aperçu 17 sur 55. Balayer vers la gauche, puis le bas, afficher la recherche depuis l'écran 18 sur 55. Balayer vers la droite. Puis le démarrer la commande vocale, 19 sur 55. Alors, apparemment, il y a un système de commande vocale, celui-ci. Erreur lors de la reconnaissance du raccourci vocal. Et pour l'instant, j'ai ce retour. Je n'ai pas encore compris ce qui se passe. Mais si je trouve, petite vidéo, les amis. Balayer vers la droite, puis le bas, notification, 20 sur 55. Deux doigts, titre, 21 sur 55. On a de la gestuelle avec les deux doigts. Appuyer avec deux doigts, suspendre ou reprendre la lecture à voix haute, 22 sur 55. Appuyez deux fois avec deux doigts, lire ou mettre en pause les contenus multimédia, 23 sur 55. Appuyez deux fois avec deux doigts et maintenir la pression, commencer ou terminer la sélection, 24 sur 55. Effectuer un triple appui prolongé avec deux doigts, activer ou désactiver le son de Talkback, 25 sur 55. Commentaire audio désactivé. Ah d'accord, on vient de mettre Tolbach en arrière-plan sans la voix. Commentaire audio activé. Le top. Commentaire audio désactivé. Commentaire audio activé. Triple tape de doigts, on laisse poser et on a une suspension de la vocalisation de Tolbach. Top. Balayer l'écran avec deux doigts vers le bas, faire défiler vers le bas, désactiver, 28 sur... Balayer l'écran avec deux doigts vers la gauche, faire défiler vers la gauche, désactiver. Balayer l'écran avec deux doigts vers la droite, faire défiler vers la droite, désactiver, Trois doigts, titre, 31 sur 55. On a de la gestuelle à 3 doigts. Appuyer avec trois doigts, ouvrir le menu « Hold Back », 32 sur 55. Maintenir appuyé avec trois doigts, afficher la recherche depuis l'écran, 33 sur 55. Appuyez deux fois avec trois doigts, coquillez, 34 sur 55. Appuyez deux fois avec trois doigts et maintenir la pression, couper, 35 sur 55. Appuyez trois fois avec trois doigts, coller, 36 sur 55. Effectuez un triple appui prolongé avec trois doigts, select tout, 37 sur 55. Allier l'écran avec trois doigts vers le haut, élément précédent du menu de lecture, 38 sur 55. Balayer l'écran avec trois doigts vers le bas et l'élément suivant du menu de lecture 39 sur 55. Balayer l'écran avec trois doigts vers la gauche et précédent du menu de lecture. Balayer l'écran avec trois doigts vers la droite et l'élément suivant du menu de lecture 44 doigts. Titre 42 sur 55. Ah, on a même du 4 doigts. Appuyer avec quatre doigts pavé de geste 43 sur 55. 4, appuyer avec quatre doigts pavé de geste 43 sur 55. Pavé de geste. Balayer l'écran avec trois doigts vers le haut. Cocher, élément précédent du menu de lecture, élément suivant du menu de paramètres, de paramètres suivant de l'élément du modifié. Pas mal. Personnel. Balayer l'écran avec trois doigts vers. balayer l'écran avec, balayer l'écran, quatre doigts, appuyer avec quatre doigts, pavé de geste, 43 sur 55. Appuyez deux fois avec quatre doigts, aucune action, 44 sur 5. Appuyez deux fois avec quatre doigts et maintenir la pression. Ignorez la fonctionnalité TalkBack pour le geste suivant, car appuyez trois fois avec quatre doigts, aucune action, 40. Balayez l'écran avec quatre doigts vers le haut, aucune action, car balayez l'écran avec quatre doigts vers le bas, aucune action, 48 sur 55. Voilà, comme on venez d'entendre, on a des possibilités extrêmes avec donc 1, 2, 3 et 4 doigts maintenant. On revient en arrière. Personnaliser les menus, 12 sur 25. On peut donc personnaliser les menus, voyons. Personnaliser, personnaliser les menus, personnaliser le menu de lecture. Pour utiliser le menu de lecture, balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite avec trois doigts. Vous pouvez également balayer l'écran vers le haut ou vers le bas avec trois doigts, deux sur deux, dans la liste, deux éléments. On va aller voir ce que... Personnaliser le menu de lecture. Alors le menu de lecture, il y a quand même pas mal de petites choses. Cocher, caser, cocher, mot, lire un mot... Cocher, non cocher, case et cocher, ligne. Lire une ligne à la fois, 4 sur 15. Cocher, non cocher, case et cocher, titre. Passer d'un titre à l'autre. Site cocher, Non cocher, case et cocher, section, passer d'une section à une autre sur des pages web. 9 sur 15. Cocher. C'est un peu le rotor de notre voiceover sur iPhone. Il y a quand même pas mal de choses nouveautés. Nous cocher, case et cocher, niveau de verbosité, indiquer si les touches utilisées, les conseils d'utilisation, les informations sur la grille et d'autres informations doivent être lues à voix haute, 11 sur 15, cocher. Fonctionnalité spéciale, nous cocher, case et cocher, masquer l'écran, masquer l'écran pour qu'il ne soit pas visible dans les lieux publics, 14 sur 15. On va le cocher. cocher. Non coché, case et coché, diminution du volume, diminuer le volume des autres sons diffusés lorsque Tollback parle, 15 sur 15. Voilà tout ce qu'on a dans notre rotor Tolback. Personnel. Paramètres Tollback et des commentaires. Quatre. Tutoriel Talkback, 14 sur 25. Ouverture Tolback dans Galaxy Store, 15 sur 25. Paramètres avancés, titre. Voilà donc. On a fait le tour de toutes les nouvelles fonctions du tout nouveau Tollback Android 11. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Les amis, abonnez-vous, venez nous rejoindre, venez grossir la Team Vision pour des nouvelles aventures sous Android et accessibilité pour tout handicap confondu. Merci à vous, gros pouce bleu sur la vidéo, gros commentaire pour m'encourager et surtout gros partage pour aider d'autres personnes. Merci à vous et à très vite pour une prochaine les amis, salut à tous